Aujourd'hui, on va parler... De NAS. Alors un NAS c'est quoi NAS ça veut dire Network Area Stockage, on doit doter qu'en informatique il existe également des SAN mais ça j'y reviens plutôt dans l'article de blog un peu plus complet que je vous ai mis. Je vous invite à aller le lire. La fonction première d'un NAS après le partage des données qui sont hébergées dedans et ça ça peut vous intéresser si vous êtes particulier et qu'il y a plein de monde à la maison et bien évidemment en entreprise on peut imaginer un dossier pour le service compta, un dossier pour le service direction avec différents droits d'accès. Ça va être l'accessibilité des données qui sont à l'intérieur du NAS parce qu'on peut aller à l'intérieur moyennant mot de passe et login bien évidemment depuis l'extérieur de l'entreprise ou l'extérieur de la maison et ça c'est sympa quand vous parlez à Mamie des photos de vacances que vous aviez avec les petits que vous n'êtes pas à la maison et que vous dites ah c'est trop dommage qu'on les ait pas amenés et bien hop un petit coup sur l'ordinateur de Mamie vous accédez dans le NAS et vous allez chercher les photos euh, et ça c'est quand même bien sympa. Vous allez avoir euh, un petit app store qui va être intégré au NAS en tout cas sur des marques comme Synology, QNAP et à mon avis euh, vous devez avoir ça chez TQ, c'est des links maintenant qui vont être les différentes grandes marques de NAS même si j'ai ma grosse préférence pour Synology, en tout cas tous les produits qui sont là, que ce soit euh, celui-ci à deux disques euh, Celui-ci a deux disques également et là on est sur un 4 disques de Synology de l'année euh, 2018. Donc pourquoi il y a autant de disques durs dans un NAS Alors c'est pas seulement pour disposer d'un grand espace de données ou bien évidemment quelqu'un qui va y stocker de la musique a moins besoin d'espace euh, que quelqu'un qui va y stocker une armée de films ou qui est freelance en vidéo et qui filme en 4K et qui revient avec 7 heures de vidéo quand il revient euh, de tournage. Donc bien évidemment c'est comme ça que vous allez dimensionner votre besoin. Mais euh, un NAS utilise surtout ce qu'on appelle un RAID en informatique. Alors il y a plusieurs RAID qui existent, le RAID 0, le RAID 1, le RAID 5, ça pareil, je vous le détaille dans l'article sur le blog. Dans un as de disques, ce qui est vraiment ce que je conseille à un particulier, on va utiliser traditionnellement le RAID 1 parce que les autres n'ont pas vraiment d'intérêt. Le RAID 1 c'est quoi Ce qu'on appelle aussi le RAID miroir, ça va être que tout ce que je mets dans le disque numéro 1 ici dans le tiroir de gauche, eh bien va se cloner automatiquement dans le disque numéro 2. De ce fait, si ce disque il pète et croyez moi qu'un disque ça pète et qu'un disque quand ça pète et eh bien ça prévient pas et que quand ça pète et eh bien ça fait mal que votre sauvegarde sur votre disque externe que vous rangez avec la sacoche de l'ordinateur portable et donc qui se fera voler en même temps euh, sur le siège arrière de la bagnole en vous pétant la vitre. Votre clé USB que vous branchez dans l'ordinateur portable vous lui mettez un petit coup de poignet et paf c'est dessoudé au niveau des connecteurs. Enfin on n'est pas là sur des niveaux de sauvegarde suffisantes. même si un as n'est pas non plus un niveau de sauvegarde suffisant en tout cas pour une entreprise une PME qui va stocker toute sa compta ou ses données importantes dedans ou si vous êtes un véritable professionnel Là-dessus, un seul NAS va pas être euh, à, même avec deux disques ou plusieurs disques euh, un niveau de sécurité suffisant de backup. Le NAS peut aller euh, de lui-même se connecter à un cloud pour faire une sauvegarde supplémentaire et on peut connecter deux NAS entre eux, moi c'est pour ça que j'en ai plusieurs, Où l'un va aller automatiquement se synchroniser avec un deuxième et le top du top, vous en mettez un chez un copain qui a de la fibre optique tant qu'à faire et ça va se synchroniser tout seul par internet et dès que je vais mettre une photo dans celui-ci et eh bien la photo elle va partir chez le pote copier dans celui-là. À ce moment là votre NAS de backup il peut bien évidemment être équipé d'un seul disque dur puisque là c'est le NAS, euh, le deuxième NAS de sauvegarde, de la sauvegarde. Ce qui est très utile en cas de dégâts des eaux, incendie, cambriolage, EDF qui joue avec euh, le 220 volts et qui vous grille tous les appareils électro ménagers de la maison. Attention à ça. J'avais un peu évoqué la chose dans ma vidéo euh, intitulée euh, sobrement sauvegarder. Donc pour moi véritablement le bon choix pour un particulier c'est le deux disques. Évitez les modèles à 50 balles de chez D-Link qui font des copier-coller euh, avec des débits complètement euh, pourris. Ne faites pas les crevards à 50 euros près parce que croyez moi que dans deux ans lorsque vos disques durs vont être complètement pleins et qu'il faudra vider toutes vos données entre les anciens disques et les nouveaux disques. Bah vous serez peut-être pas content d'avoir fait euh, la petite économie de bout de chandelle. à la limite si vous vouliez payer en plusieurs fois bah, vous achetez le premier disque le premier mois et puis le deuxième disque le mois d'après quand vous allez l'insérer dedans le NAS va vous dire dis donc ça te dirait que je te copie tout le disque 1 dans le disque 2 vous faites oui et c'est fini vous avez fait votre paiement en deux fois ou alors vous êtes un youtubeur euh, qui fait carrément le crevard et qui s'achète un 4 disques et qui ici vous voyez mes deux tiroirs 3 et 4 et eh bien pour l'instant ils sont vides également c'est ce qu'on appelle bah, techniquement un paiement en trois fois parce que j'ai acheté les deux premiers euh, en même temps pour quand même avoir donc ce premier niveau de sauvegarde. Qu'à noter pour les professionnels qu'il existe des modèles avec 4 disques, 5 disques, dix disques. On peut même en avoir des dizaines et des dizaines. Ou là on peut carrément utiliser ce qu'on appelle du RAID 5 ou du RAID 6 et là à ce moment là on peut perdre n'importe lequel des disques et même en RAID 6 on peut perdre deux disques n'importe où dans la grappe de disques sans perdre absolument aucune donnée. Bien évidemment ça a pour conséquence lorsque vous utilisez deux disques en mode miroir et eh bien vous n'avez la capacité que d'un seul. Et oui si vous achetez je sais pas deux fois 4 Tera et eh bien vous n'aurez que 4 tera utilisables et non 8 D'ailleurs vous verrez que vous n'aurez même pas 4 mais plutôt 3,5 voire 32 mais ça c'est un autre sujet. Allez cerise sur le gâteau, les NAS en tout cas chez Synology et Cunab, qui sont allez les deux plus grosses marques qui se poussent la place de leader même si on a TQ, SASU Store qui poussent derrière mais en tout cas euh, Western Digital, d tout ça où vous allez trouver des produits euh, bien moins haut de gamme vous aurez beaucoup moins d'options dessus avec des interfaces euh, beaucoup moins sympas. donc je vous les déconseille après je suis sûr qu'avec le temps ils vont s'améliorer et proposer euh, quand même des produits euh, très honorables avec des prix peut-être moins onéreux que ces choses là mais croyez-moi euh, moi je me fais je m'embête plus je sais que je mets le prix sur un Synology alors un deux disques correct chez Synology on va être aux alentours des 150 euros sans les disques donc après il faut aller acheter les disques durs. Là encore une fois les disques durs à l'heure actuelle les 3-4 Tera c'est vraiment pas cher. À partir des 5-6 Tera le prix monte mais c'est honorable. À 8-10 Tera le prix décolle un petit peu et puis si on dépasse les 10 Tera c'est encore très très cher. Encore faut-il en avoir l'utilité et puis sinon bah on passe sur plus de disques les 4 ou les 5 disques. Et évidemment là on fait exploser le nombre de données qu'on peut se permettre de stocker dans un seul NAS. Et attention à leur sauvegarde ensuite. Euh, tu as un espèce d'App Store alors à l'identique de ce que tu vas retrouver dans ton Android ou ton iPhone. Euh, tu vas pouvoir aller installer en un petit clic sur le petit site web du NAS des applications euh, avec un équivalent un petit peu de, de Deezer pour te faire ton, ton petit Spotify privé pour écouter ta musique même si tu pas chez toi. Hein, tu vas pouvoir aller la streamer. La musique elle va partir de chez toi, elle va arriver en 4G tu vois dans ton téléphone. Tu vas pouvoir accéder à tes données photos, ça va pouvoir te construire des galeries web, tu vas pouvoir héberger un site web, tu vas pouvoir faire un serveur de mail, tu vas pouvoir faire un serveur euh, de vidéo surveillance. tu achètes une petite caméra IP, tu fais un tout petit réglage dans le NAS et à ce moment-là dès que ta caméra IP elle va détecter quelque chose chez toi. Alors j'espère que ce sera ton chat et plus tôt qu'un cambrioleur. Et ça va enregistrer en fait ce que détecte ta caméra directement et eh bien dans ton NAS. Et ça c'est plutôt cool et ça peut être le NAS qui t'envoie directement un email. Je sais qu'il y a une très belle application dedans qui s'appelle Surveillance Station et qui va pouvoir euh, te positionner tous les enregistrements sur un agenda et c'est plutôt fait. On peut connecter plusieurs caméras comme ça et tout ça ce sont des applications qui sont pour la plupart gratuites et intégrées et ça c'est vraiment plutôt cool. Tu as d'autres applications qui peuvent être le Download Station pour aller directement sur BitTorrent télécharger des films, des musiques, des jeux. Euh, des copies de sauvegarde et puis euh, des euh, iso linux euh, et cette appli elle marche aussi très très très bien et ça c'est plutôt cool. Et puis une fois que ta donnée elle est dans ton as et eh bien ton as il va être vu soit par ta box euh, télé euh, soit par un petit boîtier type xiaomi box et tu vas pouvoir aller lire le film qui est stocké dans ton as directement soit sur ta télé connectée soit sur ta petite euh, box multimédia. Ça va ça va en fait partager dans toute la maison euh, tes données bien évidemment si tu le souhaites et tu peux bien évidemment mettre différents droits avec papa maman ils ont le droit d'aller dans tel dossier. Et les enfants ils peuvent aller chacun dans leur dossier où ils ont un dossier enfant. On peut régler les droits comme ça très finement puisque à la base ce sont quand même des produits qui sont utilisés plutôt pour l'entreprise. Voilà je vais pas m'étendre plus sur les aspects techniques d'un as parce que on est sur youtube et que je suis en concurrence dans la colonne d'à côté avec les petites vidéos de chatons. Elle est mignonne. Si cette vidéo t'a convaincu ou t'a décoché un sourire, lâche un petit pouce bleu, abonne-toi et partage-la. Ciao